Regarde dans mon cœur, tu n'y verras que de l'amour, mais ne te trompe pas. Un jour, on m'a dit, hé, hey, le sous-homme, arrête de revendiquer car il n'y a qu'un seul maître sous ses zones. On m'a dit, mais qui es-tu, qui es-tu, dis le droit, et ose vouloir les dominos face à tes dominants. Alors face, on m'a dit, commence par rentrer dans cette cellule. On te dit, on va t'éteindre, et là, direct, tu sens dans ta tête, comme une mèche de désespoir qui s'allume. Regarde dans mon cœur. Tu n'y verras que de l'amour, mais ne te trompe pas. Face de pression psychologique, on m'a dit, vous les crépus n'êtes que des rébus. Alors oublie tout ce qui trotte dans ta tête de rebelle. Pauvre inconscient, abandonne. Ton combat est un faux thème. Tu vois, c'est comme comparer de simples chaises à des fauteuils. Dans l'enfer de cet apartheid, c'est vrai que de Pretoria au cap, les frères ne sont encore souvent pas cap d'honneur, de courage et de solidarité. Et solidarité est la menace d'un regard qui insiste. C'est vrai que peu sont qui résistent. Car dans leur tête, la peur siffle, le sang-froid souffre, et la fuite est la seule ambition qui s'offre. Mais ma fierté, elle, fera toujours face, malgré les repos froids, les repas fades et les rêves peu fiables. Malgré qu'ici, l'air est peint en noir, le manque de repères fuse. Mais moi, la force de tenir... C'est le sourire de ma uni posé là tout près de mon lit qui me le perfuse. Alors oui, regarde dans mon cœur. Tu n'y que de l'amour mais ne te trompe pas. D'ailleurs, lorsqu'un jour on m'a dit écoute, on te libère si tu te tais, si tu acceptes. À ma seule réponse, ils ont bien compris que je suis de ces gars qui tirent leur force du cœur et non de la tête. À peu près toi, Jiang Zen. Toi, Jiang Zen, toi, Jiang Zen, ne te trompe pas. Un jour, notre liberté sortira de cette prison que la bêtise humaine a construite, tu verras. Et tous ceux qui ont fait partie des gardiens, on les virera, ce sera la phase 3. La liberté, l'égalité, le rêve est devenu réalité. L'amour. Alors oui, regarde dans mon cœur. C'est vrai que tu n'y verras que de l'amour, mais ne te trompe pas. Parce qu'un chef n'abandonne pas le combat. Car c'est l'abandon au combat qui en fait justement Un chef. Parce que je ne trouverai jamais ce combat la sang. Car la victoire, pas besoin de l'avoir, je la sens. Et si un jour on te demande qui est celui qui ose penser, que tous sont égaux, en droit d'oser penser, dis-leur qu'ils me verront à cette adresse. Afrique du Sud, pénitentiaire de Robben Island, prisonnier numéro 466, mars 1964. Mon nom est Nelson Rolil Mandela, usu, usu, usu.